Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est lundi Il est presque 10h je crois Donc je viens juste terminer mes tâches ménagères Quotidiennes, habituelles Et là ce qu'il me reste à faire aujourd'hui euh, C'est de nettoyer cette chambre là Donc là ça c'est la chambre d'amis Uniquement pour les invités Voilà, ça nous arrive aussi parfois de dormir dans les chambres d'amis <rire> Qu'on a déjà eu euh, voilà quoi, il fait chaud dans notre chambre ou voilà, voilà, parfois on a envie de changer Donc je vous disais euh, La chambre elle a été peinte par mon mari Mon mari il a tout peint, il a peint le plafond Il a peint les murs euh, on a choisi couleur lin, je trouve que la couleur est super jolie, même si le rendu euh, sur la caméra euh, n'est pas exactement la, la couleur, ça ressort pas très bien à la caméra, mais la couleur est juste magnifique. Et je me dis pourquoi j'ai pas choisi cette couleur pour notre chambre, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, euh, ce qui me reste à faire, c'est de nettoyer les vitres, la poussière, le sol, etc. Et après, de, de faire le lit carrément, de ramener des matelas et de vraiment préparer le lit bien comme il faut. Donc c'est une chambre d'amis et j'ai envie d'avoir un style un peu traditionnel donc, euh, donc je vais essayer de la décorer avec euh, des... On va choisir de la déco un peu orientale Voilà, qui nous représente, qui représente nos racines Comme ça quand nos invités viendront, euh, ils se sentiront dans notre univers à nous euh, voilà, ici j'avais un lustre que j'avais dans ma chambre dans la vieille maison que j'ai envie de bomber en gris donc je vais vous montrer plus tard comment je vais le faire et euh, pour les meubles, donc j'achèterai au fur et à mesure, petit à petit parce qu'il me reste encore plein de meubles à acheter dans les autres chambres, etc. Donc je ne vais pas speeder parce que je n'ai pas besoin de cette chambre tout de suite mais je vais quand même essayer d'avoir un style propre à nous quoi euh, pour, les, pour le lit Alors il y a pas mal de filles qui m'ont posé cette question C'est un lit que j'ai acheté à Ikea Il s'appelle Malm Et c'est un lit avec rangement Donc ici ça s'ouvre, ça, ça monte carrément Et sous le lit je range plein de trucs Comme les couvertures, les draps Pour inviter, les coussins etc Comme ça quand mes invités sont là euh, Ils ne me demandent pas tout le temps De leur donner des, des draps Ou quoi que ce soit Donc tout est là et ils se sentent très à l'aise, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent Ils peuvent se servir comme ils veulent euh, Après oui c'est clair, j'ai des rideaux aussi à, à mettre en place Et moi ce système là, je ne l'aime pas trop Attendez, ce système là, je n'aime pas trop Je ne sais pas comment on l'appelle ce système mais c'est pas trop mon truc donc je vais essayer de faire mon propre système à moi et de couper aussi les rideaux parce que les rideaux que j'avais sont plus lents que voilà, les dimensions des fenêtres ici, que la hauteur des, des plafonds, etc. Voilà, j'essaierai de vous montrer la suite, le résultat, ce que ça va donner. Restez connectés les filles, à plus Salut mes poupées, alors ce soir pour le dîner euh, Bon, Cyril ne mange pas la même chose que moi Elle va manger des boulettes de viande hachées euh, Avec des, voilà, des pois chiches et des, des patates Et moi j'ai décidé de manger un truc à la turque Donc euh, c'est la première fois que je vais goûter ça euh, J'ai vu beaucoup de Turcs manger ce, ce, ce plat là de cette façon C'est à dire les, les haricots blancs voilà cuits euh, dans une cocotte etc voilà. de notre manière mais un peu la sauce est un peu plus épaisse euh, Servi avec du riz pilave. donc euh, voilà j'ai préparé ça et je vais goûter ça pour la première fois je ne sais pas ce que ça va donner allez bismillah hum, c'est pas mal c'est pas mal, ça passe, c'est très bon en bouche mais ça reste quand même consistant pour le soir pour le soir vraiment il faut y aller mais bon, ici, on mange vraiment super tôt. On mange à 18h30, 19h maximum. J'aurai le temps de digérer puisque je dors très tard. Hier soir, j'ai dormi à 2h30 du matin. Grâce à vous, les filles, vous m'aviez dit en commentaire que euh, il y avait une deuxième saison du feuilletantur que j'aimais bien. Donc, j'étais obligée de regarder un petit peu et je me suis retrouvée à regarder jusqu'à 2h30 du matin. <rire> Allez, je vous dis bon appétit a plus, ciao ciao Bonsoir mes beautés, alors aujourd'hui c'est mardi La soirée vient de commencer euh, Cyril ne dort toujours pas, ne dort pas encore Donc elle est en train de s'amuser avec son papa Et moi là je, suis en... je, je profite pour En fait Vous filmer euh, Mes produits terminés Je me suis dit pourquoi pas inclure ça dans le vlog Parce que voilà quand je fais ça à part ça fait super long J'ai pas envie de, de vous saouler avec une vidéo que produits terminés En plus j'ai pas beaucoup de produits qui j'ai terminé j'ai juste ce petit paquet là qui traîne depuis quelques temps et voilà, j'en ai marre de le garder surtout que demain c'est journée plastique donc je dois sortir à la poubelle tous ces flacons j'ai profité pour vous parler de mes produits terminés euh, donc qu'est ce que j'ai fait hier Donc comme vous avez vu sur la vidéo je me suis amusée avec Céline à faire des, des petites cartes de vœux pour la famille et aujourd'hui je vous ai filmé le matin, donc voilà mes tâches ménagères comme d'habitude. Ensuite j'ai filmé garde à du mois, ça m'a pris un temps fou pour la filmer, je ne l'ai pas encore montée, je crois que je vais la monter en soirée et la publier demain. Et je profite là pour vous parler de mes produits terminés. Donc côté shampoing, j'ai le fameux Head and Shoulders Mante. Et ça, c'est un incontournable pour moi. Je l'utilise tout le temps, absolument tout le temps. Ça, dès que ça finit, je rachète encore, mais je rachète toujours la même chose, menthe, parce que j'ai déjà essayé euh, citron, mais ça ne m'a pas vraiment plu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici Alors, alors là, ici, j'ai un masque de chez Schwarzkopf. C'est le Essence Ultime. Là où il y a le, la petite photo de Claudia Schiffer. Alors celui-là franchement il date depuis super longtemps et euh, c'était à ma mère quand elle était venue ici mais elle n'avait pas terminé. Donc moi je me suis dit voilà vaudrait mieux terminer quoi quand elle viendra je lui rachèterai autre chose. Mais c'est un, un super bon produit. Euh, J'aime énormément les produits chez Warscoff, je suis vraiment fan. Donc je l'ai terminé mais est-ce que je vais en racheter ou pas euh, Pour être honnête... Je ne vais pas l'acheter pour le moment parce que j'essaie de changer de routine pour mes cheveux. J'essaie de tester d'autres shampoings. Et si ça ne va pas, ben je reviendrai vers mon autre Schwarzkopf, pas celui-là. Mais celui-là, voilà, c'est au cas où je ne trouverai pas ce que je cherche. Mais c'est quand même, un, ça reste un bon produit. Après, qu'est-ce que j'ai encore Alors, j'ai un déodorant de chez Vichy. Alors. Beaucoup de filles m'ont parlé de ce déodorant là, c'est un antitranspirant 48 heures, antitrace blanche et jaune, euh, sans effet carton, sans alcool et sans paraben. Il m'a coûté dans les environs de 11 euros. vous voyez le flacon est vraiment trop petit, c'est du 125ml et je ne rachèterai pas du tout parce que ça ne vaut, vaut vraiment pas le coup. Je trouve qu'il est cher pour rien je trouve. Et je ne vous conseille pas ce, ce produit-là. Donc moi j'ai racheté, cette, dernière, cette dernièrement j'ai racheté mon, mon Nivea habituel. Ou sinon quand, quand je trouve pas ce que je veux, je prends généralement du Dove. Mais euh, voilà, un antitranspirant qui coûte 11€. Je J'ai vraiment pas senti une énorme différence. Donc euh, voilà, voilà. Après j'ai un gel intime de chez Nivea. Donc ça s'appelle Nivea Intimo. Euh, c'est le vert, parce qu'il y a plusieurs couleurs, je sais qu'il y a pour peau sensible, etc. Mais voilà, ça, je rachète tout le temps. Dès que c'est fini, je le rachète encore euh, avec de l'huile de jojoba et je sais pas quoi. Et franchement, je trouve que il est nickel. Celui-là est vraiment super et ça me convient parfaitement. Après, qu'est-ce que j'ai encore Alors, de chez The Body Shop, euh, vous connaissez mon, mon gel Tea Tree, euh, nettoyant purifiant visage. Euh, au tea tree oil, c'est à dire avec l'huile d'arbre à thé. et celui là c'est le meilleur, je, je ne peux pas le changer je ne je, je, je suis pas sûre de vouloir le changer j'en ai racheté encore deux flacons et franchement il est topissime celui là je vous le conseille si vous avez une peau mixte à grasse ou une peau à problème, si vous avez des petits boutons à etc c'est l'idéal et dans la même gamme de tea tree oil, j'ai pris aussi un, un gommage purifiant mais pour être honnête je n'ai pas beaucoup apprécié ce gommage là, j'avais pas l'impression et qu'il faisait grand chose, qu'il qui gommait vraiment le visage euh, moi franchement pour gommer mon visage j'adopte le qui est ça, la façon traditionnelle ou sinon des gommages fait maison dont je vous parlerai plus tard mais euh, voilà celui-là c'était pas vraiment le top euh, côté visage aussi donc si vous vous rappelez je vous ai parlé il y a pas mal de temps d'une gamme de chez Clinique que j'avais acheté vous voyez les, les trois étapes de chez euh, de chez Clinique. Donc euh, pour le savon liquide, je l'ai terminé. et Franchement, il est topissime. J'ai pris euh, le, la gamme pour la peau mixte à grasse. Par contre, pour la lotion, vous voyez, c'est pas encore terminé. J'ai pas réussi à la terminer. Elle est vraiment pas terrible. Elle est nulle. Elle est zéro. Ça sent l'alcool. Non mais grave. Donc euh, je vous la déconseille. Et sinon, pour le gel hydratant, il est vraiment bien. Euh, j'ai essayé de le terminer, j'ai cru que c'était terminé mais là apparemment je vois qu'il en reste un tout petit peu donc je vais essayer de bien presser mais c'est vraiment, ça, ça ça hydrate très bien la peau et ça laisse pas cet effet collant ou quoi que ce soit ça rentre facilement voilà, c'est pas une crème, c'est un gel vous voyez ce que je veux dire donc euh, voilà c'est vraiment top ici et puis j'ai terminé euh, voilà ça c'est une, une crème hydratante euh, non, ça c'est une ça c'est un, un gommage l'avant, vous voyez. Euh, c'est pour le corps en fait, pour gommer son corps quand vous, voilà, vous prenez votre bain. Ça s'appelle Smoothing Scrub Wash de chez Victoria's Secrets à base d'Acai Berry. Donc voilà, ça exfolie très très bien la peau. Euh, je trouve que c'est un très très bon exfoliant. Euh, par contre, je préfère celui que j'utilise actuellement. Euh, c'est une autre odeur. Açaï, ça j'ai l'impression que ça fait plus été ça me rappelle l'été voilà. donc voilà c'était les produits que j'avais terminés. Euh, côté homme donc voilà j'avais piqué ça euh, j'avais piqué ça à mon mari donc ça c'est en fait, c'est moi qui lui ai acheté mais après je l'ai repris parce que j'ai tellement aimé l'odeur alors c'est euh, de la marque Cotage c'est un gel douche 3 en 1, euh, corps, visage et cheveux euh, c'est boisé à base de piment boisé voilà et l'odeur, moi j'adore les parfums boisés. L'odeur est magnifique. C'est vraiment... Ça, vous sentez que c'est piquant quoi. Euh, Celui-là, j'ai vraiment adoré. Je l'ai acheté quand j'étais en Algérie pour mon mari. Mais j'ai tellement adoré que je l'ai utilisé avec lui. Et c'est vite fini. Donc euh, si vous avez l'occasion de tester les cotages, voilà, je vous les recommande. C'était les produits que j'avais terminés. Euh, J'espère vous revoir demain pour un autre vlog. J'ai envie de vous parler de plein plein plein de choses. Restez accrochés. Euh, restez, restez, restez connectés sur ce vlog, il y a vraiment plein de, de choses à vous dire et à vous montrer que ça allait jamais arriver et euh, finalement voilà il a décidé d'attaquer le salon euh, je le comprends parfaitement parce que euh, voilà c'est pas évident quand il travaille toute la semaine et puis le week-end il a plein de travaux à la maison à faire euh... en plus avec le froid c'est pas génial génial donc aujourd'hui il... il a neigé un tout petit peu mais voilà pas trop mais il fait quand même très très froid donc comme je vous ai dit donc mon mari fait de la peinture là maintenant il peint les murs du salon la Miss Fia un petit dodo et moi j'ai envie de vous parler de vous parler euh, de deux trucs en fait. Alors la première chose c'est les filles qui me demandent de leur faire un house tour ou un room tour ou voilà de vous montrer la nouvelle maison, comment j'ai rangé tout, comment, comment j'ai fait ma déco etc je vous prie d'être un tout petit peu patiente s'il vous plaît parce que comme vous voyez à peine aujourd'hui on a attaqué le salon donc euh, vous imaginez euh, un déménagement, c'est vraiment pas évident, surtout quand c'est une grande maison, qu'on fait tout par nous-mêmes, tous les travaux par nous-mêmes, on a, on a embauché personne. Et, euh, et puis surtout que mon mari travaille toute la semaine et il a que le week-end pour, pour faire les, les, les, les grandes choses que moi je peux pas faire. ou que je, je Voilà, je peux tout faire, c'est clair, <rire> tout comme lui, mais cette période-là, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas me. Voilà, je ne peux pas faire certaines choses, on va dire. Donc, euh, accordez-moi juste un tout petit peu de temps et c'est clair que je vous ferai euh, room tour, euh, la chambre de ma fille aussi, le salon, la cuisine. Euh, voilà, il me reste toujours quelque chose à faire dans les chambres. Mais même si c'est fini maintenant, mais il reste un ou deux trucs euh, à, à terminer. Et puis, euh, il reste aussi quelques trucs à faire dans la cuisine et le salon vient juste de commencer. Donc... Voilà, quand ça sera prêt, Inch'Allah, je vous ferai tout, ce, tout ça. Donc, soyez juste patiente. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que ça fait à peine un mois et quelques que euh, j'ai déménagé dans cette maison. Donc, un mois, c'est vraiment pas suffisant. Les filles qui ont déjà déménagé, elles savent très bien de quoi je parle. Euh, un autre sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la grossesse. Donc, C'est une rumeur qui a commencé euh, depuis le mois de juillet. Je sais pas pourquoi, ni pour quelle raison, peut-être parce que j'avais pris un petit peu de poids ou je ne sais pas, moi-même j'ai pas compris. Donc il y avait des commentaires sous mes vidéos où on me disait que voilà, je suis enceinte et que je ne veux pas parler, je ne veux pas le dire. Et euh, voilà, j'ai démenti, j'ai répondu à certains commentaires en disant que non, c'était pas vrai. Après, ça s'est un petit peu calmé vers la fin du mois d'août et ça a recommencé vers la fin du mois de septembre sur les commentaires, en disant que je suis vraiment enceinte. Alors, euh, à ce jour, oui, je vous le confirme, je suis enceinte. Le problème, c'est que certaines filles m'ont vraiment, euh, vraiment insisté en commentaire sur le fait que j'avais pris du poids, que ma poitrine avait gonflé ou je sais pas quoi. Et je trouve ça euh, pas très délicat de leur part. Euh, si j'ai pas envie d'en parler, c'est qu'il y a sûrement une raison. Euh, et euh, voilà, je, déjà je remercie les filles qui, qui, qui n'ont pas insisté, qui n'ont pas prêté attention à ce genre de commentaires et qui, même si au fond d'elles savaient ou sentaient que j'étais enceinte, voilà elles ont respecté mon choix et le, elles ont respecté mon, mon silence et euh, elles n'ont pas insisté et euh, voilà, elles ont respecté ma vie privée. Euh, je me suis sentie tellement gênée à cause de ces commentaires, on m'a tellement pressée à, à l'avouer ou à le dire sur mes réseaux sociaux alors que je ne l'avais pas encore annoncé à ma famille. À ma famille, que ce soit en Algérie ou en France, elle ne savait pas que j'étais enceinte parce que tout simplement, je voulais d'abord m'assurer que tout allait bien chez le médecin, etc. Même si on n'est jamais sûr de rien et tout est euh, tout est par par Allah, mais euh, je voulais vraiment m'assurer que le bébé va bien, que moi je vais bien actuellement que euh, j'ai fait aussi bon, j'ai fait aussi euh, une prise de sang pour le test euh, pour les analyses de, pour voir si, euh, si le bébé sera ou pas atteint de la trisomie 21 etc donc ça fait à peine deux semaines que j'ai fait, fait, la, que fait la, la prise de sang pour euh, trisomie 21 et euh, j'ai reçu une lettre pour me dire que de tout va bien il n'y a pas de syndrome de trisomie 21 ni, euh, ni autre chose donc hein, tout va bien et puis euh, on m'a aussi annoncé le sexe du bébé que je vais garder pour moi pour le moment euh, voilà donc euh, tout va bien et à ce moment là quand je me suis assurée que tout va bien etc que le bébé se porte bien que moi je vais bien je pas être nausée je mange bien je dors bien je continue mon quotidien bien voilà comme il le faut euh, je me suis dit c'est le moment d'en parler, à ma famille, parler avec, avec ma famille, de l'annoncer à ma famille ici ou euh, voilà, en, en France ou euh, en Algérie donc voilà, une fois que je l'ai annoncé à ma famille parce qu'ils ont quand même droit de le savoir euh, par, ma, par moi au lieu de, de, de le savoir de le découvrir sur mes réseaux sociaux ça ne se fait pas vraiment quoi. et euh, voilà, je leur ai annoncé la bonne nouvelle on est super excités, on est, tout le monde est content et euh, Là, je trouve que c'est le moment euh, idéal pour vous le dire. Mais franchement, les filles qui insistaient sur ce fait-là, donc euh, j'espère que vous n'allez pas en faire la même chose à quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment très très gênant. Euh, si les gens choisissent de ne pas en parler, c'est pour une raison ou pour une autre, il faut respecter leur choix. Et pour les filles qui, euh, voilà, qui, qui ont respecté mon silence, etc., je vous remercie du fond du cœur. Euh, je sais que vous savez que je suis humaine tout comme vous, j'ai une vie privée et il y a certains côtés des choses que j'ai envie de garder pour moi parce qu'on sait très bien que Youtube c'est un monde un petit peu dangereux, il faut faire très attention Donc voilà voilà euh, Donc euh, là euh, on, est, on est, je ne sais pas comment, pas comment vous expliquer ça mais on est super contents et euh, voilà, déjà c'est une nouvelle maison, c'est une nouvelle ville. Euh, Cyrine grandit très très vite, elle est très bien à l'école. Et voilà, nous on attend un nouveau bébé, Inch'Allah. Euh donc euh, vous allez m'accompagner pour les préparatifs du bébé je vous montrerai tout ce que j'ai préparé etc. un petit peu de patience les filles si vous voulez connaître le, le sexe du bébé mais dès que je commencerai à, à acheter des trucs, vous allez, vous allez comprendre vous allez découvrir si c'est un garçon ou si c'est une fille inchallah, mais voilà pour le moment on est super content, je me porte très bien bébé aussi euh, j'essaierai de, de partager ce qui me semble utile avec vous. Et voilà. Voilà, c'est tout. j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Quoi Boubou. Tu as un beau. Est-ce que tu bouges beaucoup Oh, il arrête de bouger. Attends Quoi Tu manger oui, on va manger. Non. Qu'est-ce qu'elle a sirine Waouh